Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Foundry WT, notamment un petit truc super sympa que je trouve dans ce logiciel de, de table virtuelle euh, qui est encore en, en bétail et qui devrait très prochainement sortir en version finale d'ici fin mai. Euh, ce sont tout ce qui est les effets sonores et autres broutages qu'on peut mettre en automatique sur une map. Euh, ça rend la chose beaucoup plus immersive pour le MJ et surtout pour les joueurs. On voit ça tout de suite en image. Voilà, donc je clique sur la petite musique, je crée un cercle pour désigner ma zone, voilà, je relâche, je vais chercher mon fichier, donc la feu de bois parce que c'est une sorte de cheminée, voilà, je sauvegarde, je refais pareil de ce côté-là, ah là, non, je suis de l'autre côté du mur, hop, je vais le faire juste au-dessus, voilà, je relâche, une fois que j'ai fait ma zone, je vais chercher mon petit son qui late, euh, un petit son de personne qui marche dans l'eau. Je sauvegarde, ok. Et enfin, je refais une autre petite zone euh, de son, euh, je fais un petit son magique sur cette, euh, sur cette pierre. Une pierre. Une sorte de grosse pierre magique qui émettra un, un son à l'approche euh, des joueurs. Je sauvegarde et voilà, rien de plus dur. Alors, sincèrement, euh, c'est super rapide, super simple à mettre en place. Et maintenant, on regarde ce que ça donne euh, en live avec un petit personnage. A tout de suite! Chuyo! Bah, tu es dans une grotte. Allez, approche-toi de la cheminée. Oh, j'entends le bruit de la cheminée! Non, traverse cette petite, euh, ce petit couloir. Oh, il t'a de l'eau jusqu'à cheville, ne t'inquiète pas. Avance. Oh, maintenant je suis tout mouillé. Eh, regarde le gros caillou. C'est un caillou magique. Retraverse et retourne à la cheminée pour te... Oh, mais c'est vraiment trop bien les effets sonores Voilà, j'espère que cette petite séance euh, sur euh, les effets sonores de Foundry VTT vous a plu et je vous dis à une prochaine. A bientôt